Et eh bien bonjour à tous! Alors aujourd'hui, avec le jouet, je viens de semer le couvert pour euh, le second blé tendre et second orge, euh, enfin orge derrière blé tendre. Je vous montrerai un peu euh, tout ça. J'ai semé ça au de l'âme et là euh, j'enfouis un peu la graine euh, et en même temps je détruis l'herbe et je suis avec la bête hop on roule en deuxième euh, je sais pas à combien je gratte à peu près mais bon vous voyez ça ça donne un bon rendu on espérait que ça mouille pas l'instant il a annoncé quelques gouttes mais bon allez c'est parti et là vous voyez il y a des hirondelles en fait ce qu'à font c'est qu'elles sont un tournoi autour du tracteur en fait pour manger des insectes. Vous voyez là, elle vient de passer, elle mange des insectes. Bon, je vais faire une nouvelle technique, euh, là ça va être un scomblé. Bon, vous voyez, Regra est déjà né. Je vais le déglinguer avec le déchauffer à disque. Et qu'est-ce que je vais faire avec le, le de Je vais essayer un mélange Ves-Faceli. C'est pour euh, éviter euh, d'avoir des problèmes. Et avec ça on pourra avoir moins de ravageurs Et apporter de l'azote Bon j'ai essayé de trouver un réglage Je vais rouler à 6 km heure, numéro 15 Ça devrait me mettre 14 kg hectare. Et je dois faire 12 mètres Alors c'est impeccable, ça va faire mes passages de roues Et puis après je viendrai dans la journée là, Déglinguer tout ça C'est pour voir hein, c'est impressionnant on gueule de l'eau mais d'un côté on aura eu un beau faux semis. Ça a bien mélangé terre paille parce qu'on a eu 46 mm il y a euh, une semaine maintenant ouais, parce qu'on est dimanche euh, ben on est le 1er août ouais, il y a une semaine on avait eu 28 et ouais ça fait 46 allez c'est parti bon, allez deuxième grande On va aller voir après ce que ça donne. On va aller voir parce que j'en sais rien du tout ce que ça sème. On va raconter ça va être sûrement chercher des aiguilles dans une botte de foin. Euh... Bordel, bordel Ah, ça c'est... <rire> ouais, j'en trouve une, mais merde, c'est pas... Oh, bordel de Dieu Tu sais que ça, c'est quand même quelque chose... Quand tu cherches tes graines... Et que tu les trouves pas... C'est tellement pratique à voir. Hein. Ouais, J'en trouve des vestes, mais elles sont cassées. Ah, non, ah ça c'est pas une veste, c'est un. Ça c'est une veste. Mais les j'arrive pas à les trouver. Bon et là, un autre mélange, euh, je vous laisserai deviner, ou me direz en commentaire, c'est un autre mélange pour les l'orge ici, derrière un blé qui était avant un soja, et euh, juste avant le soja c'était un tournesol. descendre voir un peu ce que ça donne alors la bête derrière moi et le jouet. on sait voyez cette saloperie là bien aimé des agriculteurs et régras bon alors qu'est ce que ça donne ça c'est peut-être bien assez profond mais bon faut trouver un bon compromis parce que... C'est chiant Si je gratte moins bas après, est-ce que ça va tout détruire Et mélanger le chaume... Euh... Bon à 4 cm quand même ça devrait naître, hein, les... les graines, et ça doit pas aller... Po... Comme je les ai positionnés... Sur le dessus, euh... Ça devrait aller. Parce qu'après, sur les cailloux là-bas, ça gratte moins bien. Et on est dans le Limon. J'ai mis quatre cales. Je sais pas si ça fait c'est le rouleau en fait qui fait le bon. Ça colle un peu, mais bon. Après, c'est de l'argile ici. Faut savoir trouver le bon compromis. Ça boule pas au rouleau. Les disques sont pas pleins, et de toute façon, il n'y a pas le choix ce qu'ils annoncent de l'eau après, euh, des, je sais plus, mercredi ou jeudi. Alors, euh, cette année, il faut se dépêcher. C'est la merde euh, totale. So, Regardez-moi ça, là. Si on fait rien, c'est un green euh, monumental. Là, là, dans la chinte, c'est affreux. Sur la der, der der ça évente bien derrière c'est nickel voilà bon, ça saute un peu mais c'est normal allez à la prochaine